On regarde d'où l'objectif là sur la caméra, on regarde là au bon endroit. Voilà, on fait quoi quand on est surmené Et eh ben c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Donc euh, si toi aussi tu souffres de surmenage, alors euh, surmenage, tu vois, c'est peut-être même ce qui nous amène vers le après la suite avec le burn-out, et eh ben ce que je vais te partager là, ça peut peut-être t'aider des astuces toutes simples, de nouveau, comme d'hab', euh, des choses, tu vois, c'est des principes, j'invente rien, c'est pas des, des effets de mode, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, si toi aussi, tu as le problème comme ça de surmenage, ben ce que ça peut faire pour toi, ce que je vais te partager, c'est que ça peut te permettre d'avoir plus de calme euh, dans ta tête, que ça peut se calmer un peu. Et c'est vraiment important, parce que si tu ne calmes pas ça, qu'est-ce qui se passe Tu vas continuer à descendre, descendre, descendre en énergie, et il y a un moment donné, tu seras en bas. Alors après, c'est ce qu'on peut appeler, par exemple, le burn-out. Tu vois, le burn-out. Euh, le burn-out, il vient d'une succession comme ça, de surmenage d'une succession de messages qui n'ont pas été écoutés avant. Et du coup, il y a un moment donné, ton corps, il dit « clic ». Tu vois, il y a comme un interrupteur et tu as beau avoir utilisé euh, les trucs vitaminés, les trucs, les bidules, les machins pour te pousser pour essayer d'aller en avant. Et en fait, tu allais en avant, tu vois, mais au bout d'un moment, euh, tu avances. Je ne sais pas si tu le vois, tu avances, tu es un peu courbé là. Tu es plutôt en train de te traîner, tu vois. Alors qu'il y a plusieurs moyens de faire pour sortir de ça quand euh, tu es victime du surmenage. Parce que si tu es victime du surmenage, première chose, c'est que tu as beaucoup de choses qui tournent dans ta tête, parce que on est dans une époque où on a voulu nous faire croire qu'on pouvait tourner en multitask, tu vois, pour faire plusieurs choses à la fois. Après, il y a des conneries qui circulent là-dessus, on dit « oui, les garçons, ils ne peuvent pas, ils sont monotaches, les femmes, elles, elles peuvent faire plusieurs trucs à la fois ». Je ne vais peut-être pas me faire que des copines, là, mais ça, c'est vraiment du bullshitage, c'est de la grosse connerie parce que pour moi, il y a aussi bien des gars qui arrivent à faire plusieurs choses, qui sont organisés d'une certaine manière, qui arrivent à faire plusieurs choses à la fois, et pareil pour les femmes et vice versa. tu vois. Le truc, c'est que nous, l'humain, on n'est pas câblé, et ça, ça commence à se savoir, on n'est pas câblé pour fonctionner en multitâche. Et Du coup, qu'est-ce qui se passe On s'épuise et en plus, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes dans ce qu'on est en train de faire. Donc, la première chose qui peut t'aider à sortir du surmenage, et ça, c'est vraiment l'astuce euh, en béton que je vais te partager là, car si tu l'appliques, tu vas voir qu'elle va te donner des résultats, c'est de faire une seule chose à la fois, une seule et une seule, et de la mener jusqu'au bout. Alors, attends, je vois déjà, j'entends là, la... attends, ouais, j'entends. Que tu vas dire oui mais attends c'est bien joli mais j'ai plusieurs trucs à faire moi j'en ai plein des choses à faire que ce soit au boulot à la maison euh, la famille les enfants les activités les trucs les bidules j'en connais un rayon un petit peu là dessus aussi parce que tu vois moi je travaille depuis la maison je enfin bref je te fais pas le dessin on s'en fout d'ailleurs de ma life là c'est pas du tout le but ce que je veux te dire c'est que moi ce que j'ai appris ces dernières années il y a plein de combines comme ça que j'ai appris et que je te partage d'ailleurs sur ma chaîne, sur Vive Sans Peur, parce que j'adore ça, tu vois. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des moyens, et il y a des gens qui arrivent à faire des trucs incroyables. Euh, au début, je me disais, c'est parce qu'eux, ils ont du bol, et parce qu'ils ont du temps, ils ont plus de temps que moi. Mais en fait, c'est pas vrai. Euh, c'est juste qu'ils sont complètement organisés euh, différemment de moi, tu vois. Et du coup, ce qui a le truc, le premier truc, comme je te disais, c'est de faire une seule chose à la fois. La deuxième chose, et ça je t'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres astuces, euh, mais bon bref, on va rester sur notre chemin ici, c'est de noter tout ce qui te passe par la tête, tu le notes pour pouvoir évacuer ça de ta tête. Et déjà, si tu fais ça, si tu vires ça de ta tête, tu verras que même quand tu es en train de faire quelque chose, si tu te dis « tiens, j'ai ça aussi, j'ai ça aussi, j'ai ça aussi », à chaque fois, tu as un déversoir, tu vois, tu as un carnet, un cahier, une appli. Moi, j'aime mieux les carnets-cahiers parce que le risque, quand on a une appli, même si j'aime bien et, et j'utilise aussi, mais je fais attention à ça parce que dans l'appli, ça veut dire qu'on touche au smartphone ou à l'ordi et que du coup, on risque d'avoir euh, des, des notifications, on risque d'être dérangé, on risque de partir dans autre chose, tu vois. Alors que si tu décharges les, les idées sur un, un carnet qui est dédié à ça, tu pourras le reprendre plus tard pour dire, ok, maintenant que j'ai terminé ce truc-là, je prends l'idée suivante, et donc surmenage, hein, Et je ne vais pas faire plus loin après, parce que ça c'est vraiment le point de départ, si je te donne trop d'infos, de toute façon tu ne vas pas les faire, je connais la combine, hein. et là le but dans ces petites vidéos que je fais, c'est justement de partager des astuces qui peuvent être testées, essayées là tout de suite on the go, donc si toi tu souffres du surmenage, action 1, tu vides ta tête, tu notes tout euh, ce qu'il y a, ce qui vient t'encombrer la tête, tu vois, mais tout, hein, je ne dis pas, c'est pas que boulot, c'est aussi bien euh, pour la partie privée, les trucs avec tes enfants, avec ton conjoint, euh, le sport, tout, tout, tout, Ouh, ce qui vient, ce qui t'arrive dans la tête, tu le notes, comme ça, tu vides ta tête, même si plus tard, il y a des choses que tu as notées, tu ne vas pas t'en occuper, tu ne vas pas les faire, à ce moment-là, tu peux les rayer, les virer, mais au moins, directement, ça t'a vidé la tête. Tu sais, si tu dis, euh, oui, attends, il faudrait qu'on rachète du lait chéri, hein, non, tu le notes. En plus, il y a des applications pour ça où tu as un carnet. Bon, moi, l'application, je trouve ça pratique de faire ça dans le smartphone parce que l'appli, elle met à jour en même temps le mien et celui de ma compagne. Donc, du coup, on a une liste à jour, tu vois. Mais c'est de l'organisation. Et donc, tu commences par ça, par vider ta tête. Et après, rappelle-toi ça aussi, si tu veux essayer, c'est de faire une seule tâche à la fois. Après, ça va dépendre de ton job. Je sais qu'il y a des cas dans certains postes, tu ne peux pas faire comme ça malheureusement parce que l'entreprise serait gagnante si tu faisais justement un truc à la fois, et regarde d'ailleurs des gens qui sont super bien organisés qui dirigent leur boîte ils se débrouillent pour ne pas être dérangés ils ne peuvent pas être dérangé, c'est impossible, ils s'organisent de manière à ne pas pouvoir être interrompu et ils mènent les tâches une par une, et ils peuvent avoir des « block time », tu vois, où ils diront « ok, là, je laisse la porte ouverte, tu peux rentrer ». Sinon, t'oublie, si c'est ta affaire, d'ailleurs, observe, regarde, si tu as des gens autour de toi que tu trouves plus efficaces que d'autres, regarde comment ils font. Tu verras, il n'y a pas de miracle, c'est pas des surhommes, c'est juste qu'ils sont enfin sur homme, sur femme, hein, je parle de, de l'être humain en général, c'est juste qu'ils sont organisés d'une certaine manière qui fait que eux arrivent à déblayer peut-être pas plus de choses, mais mieux, et surtout en se fatiguant moins, parce qu'ils mènent chaque tâche jusqu'au bout. Donc je résume, vider ta tête en notant les choses quelque part, peut-être sur un papier ou en utilisant une application, et deuxième chose, tu prends une tâche, une à la fois, surtout si tu es indépendant, comme moi, que tu n'as pas un patron derrière toi, tu vois. Surtout si tu es indépendant, alors là, ça, c'est primordial, sinon tu, tu vas te griller, tu vas te cramer. Et tu fais une seule tâche à la fois, et tant qu'elle n'est pas terminée, tu, es, tu es injoignable, tu n'as plus de connexion, on ne peut pas t'appeler, on ne peut pas t'envoyer des messages, il n'y a pas de notification, tu fais ce truc en allant jusqu'au bout, no matter what, no matter what, OK euh, c'est tout pour ce partage pour aujourd'hui, tu verras si tu veux voir d'autres astuces dans ce que je partage. Moi, J'enseigne la liberté émotionnelle, j'enseigne comment faire pour être de plus en plus à l'aise hein, en toutes circonstances et vivre de plus en plus de vie, aussi dans des endroits qui peuvent être agréables, tu vois, donc euh, après ça dépend des jobs qu'on fait, mais voilà, c'est mon, mon idée, le truc c'est d'avoir voilà, une qualité de vie qui est bon art, euh, d'allier de, de différents points comme ça. Des autres astuces, tu en trouves donc sous la vidéo, tu vas trouver un lien amène vers une autre présentation et moi je te dis à bientôt pour un prochain partage c'était eric salut